Bonjour, je suis Laurence, um, Butterfly Warrior. Good morning, I'm Laurence, um, Butterfly Warrior, and I would like to share my experience. Uh, uh, I had a very um, aggressive cancer. J'ai eu l'an dernier, last year. Euh, donc, un cancer assez agressif, à un stade très avancé, au-dessus du stade 3. Je précise pour ceux qui cherchent des informations alors qu'ils viennent de recevoir un diagnostic. Et euh, je comprends seulement maintenant qu'en fait ma démarche a été une démarche globale pour euh, guérir. Uh, so, my approach has been a um, global approach. I... Um, Thing today about a way to share that approach, and I find um, a way. <laughs> so the first, so the first thing, la première chose avec um, like le concert it's uh, like something would just drop in inside the body. It's very quick, very urgent, and very uh, dynamic. the première chose c'est que quand le cancer très rapide, très agressif, très um, voilà. Donc pour moi, je vais le montrer. Pour moi, it's like uh, something who just came in one part of the body. For me, it's the black one, it's a, the a little butterfly. Um, but the question is to cure all the body and not only the part of the disease. It could be a part in your body, it could be for male, female, it could be a breast, it could be a in, in your mind uh, and so on. Uh, during this year, I've um, met many, many new friends who have been uh, cured with very uh, dangerous disease. Um, during this year, I rencontré par hasard différentes personnes qui ont eu des maladies plus ou moins graves mais certains des maladies très graves notamment tumeurs du cerveau et autres et euh, la thyroïde etc et j'ai pu constater en fonction de ces témoignages que certaines de ces personnes ont euh, été guéries bien évidemment chaque parcours est différent chaque chemin est différent euh, néanmoins on peut apprendre tout de même les uns des autres pour certains une particularité commune notamment une façon d'aborder des traitements alternatifs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en tout cas ils ne sont pas souvent um, so i just i've met many many friends who has um, different kind of uh, disease it could be a very um, small one you know a very uh, problem of stomach or very simple things, but also uh, some tumor and some um, inside uh, the brain to so brain tumor, for so very um, aggressive um, disease and I've seen one of this lady and she's completely cured and uh, the last time the, the doctor and the medicine said it's It's uh, it's over for you You, you, you, you will die and deux ans après, elle a changé beaucoup de choses dans la façon dont elle acte, mais elle est Donc, C'est vraiment un message de hope, mais c'est vrai. Voilà, donc euh, je veux dire, avec la, le partage de ces personnes et la façon dont on a vu, eh bien, on peut garder espoir. Donc so pour moi, The disease is like something if you if you can see here you can see all the body all the body and when you have a cancer it arrives in the head inside the body in the foot in the prostate. Uh, it depends where the disease is It's just putting some attention so for me i took this Uh, magic Triangle because uh, I just bought it in Abadiana, in Brazil where I've been doing uh, one month in order to cure a part of me. Um, J'ai acheté ce triangle et je l'utilise parce que pour moi uh, c'est une manière en fait de, de montrer un petit peu l'angle des choses c'est-à-dire euh, partir d'où on est la tête et guérir l'ensemble du corps mais je trouve que le triangle est une très bonne idée parce que euh, euh, quand on est de loin, on voit tout notre corps, mais quand on a une maladie, on se rapproche et on ne voit plus qu'un un symptôme, on ne voit plus que le cancer et on oublie que c'est euh, juste une partie et on, on ne voit plus que ça. Donc C'est comme si on mettait une loupe et on ne voit plus que ça. Et néanmoins, c'est important parce que si le cancer est là, ça veut dire qu'il nous demande de regarder à cet endroit-là. Um, for me, the question is to cure the person and the body as a whole person, whose uh, soul, was man or woman. The question is to see the soul above. La question, c'est de regarder l'âme au-dessus au Dessus de moi, au-dessus de, de la personne. And then to uh, begin more and more to cure. Et après de descendre petit à petit, c'est-à-dire de réfléchir quelles sont mes idées, quelles sont mes pensées. Est-ce que j'ai des pensées toxiques Est-ce que j'ai des façons de réfléchir à les choses et, euh, qui, qui ont fait que bah, oui, j'ai accumulé des frustrations, des chagrins, des, des tristesses et que tout ça, ça, ça tourne peut-être en boucle dans ma tête. Est-ce que c'est resté là voilà. um, So uh, we have to, to cure um, more and more in the body, the soul, and the mind. It's um, uh, a different uh, kind of thinking. Uh, if we have some toxic um, thought about us and uh, about other people and we can take inside us um, Some emotion, and it's just the emotion are stuck in the head. Um, so, more and more, if you want to cure yourself, you can have go inside the body and it's an emotional part. So, the emotional part we, we, for me, les emotions sont stockées dans le world, Mais chacun has vision of donc une fois qu'on a cette approche de who we are and what, we, what um, I think, what I hate and, and what uh, will be my emotion and if I can accept or not and if, I, if I'm in peace with that. Donc la question c'est d'accepter son émotion, est-ce qu'elle est stockée là-dedans, euh, donc ce que je pense, ce que je mange et comment euh, je gère mon émotion est-ce que je l'accepte Est-ce que je ne l'accepte pas Est-ce que je la refuse Est-ce que je suis en résistance par rapport à ça Et donc, euh, petit à petit, euh, plus on va guérir euh, certaines parties hein, en, en, en trois parties, hein, finalement, euh, au-dessus, euh, le mental, euh, ce que je mange, c'est-à-dire quelque part guérir la sensation, ça va aller avec l'émotion, euh, et ensuite voir de, de très loin, et bien oui, petit à petit. Notre focus va être moins sur la maladie, mais le focus va être petit à petit sur l'ensemble du corps. Et donc, la guérison, pour moi, peut s'installer parce que les médecins s'occupent uniquement de, soit de la cause, soit de, du symptôme, soit de la maladie en elle-même qui est venue s'inscrire dans le corps. Euh, mais il y a euh, besoin en tant que euh, être humain de nous-mêmes se réapproprier euh, qui je suis, comment je pense, comment je fonctionne et euh, qu'est-ce que je peux faire concrètement. So as um, human being, we have to think for us, for me. I have to think for me as a human being and see my whole body. And, um, Just um, give for well, the medicine uh, the symptom to cure the disease to cure the cancer to cure, but me as a world person have to see globally uh, what have to do. So I will share very um, quickly in in a moment what I can do um, about uh, uh, the thinking. Um, what I hate and how I can move with my Donc, Je vais vous partager sur les prochaines fois euh, comment euh, je vais mettre en place son alimentation, euh, une bonne nourriture et ensuite comment voir pour euh, bah, gérer euh, les pensées et les émotions. À très bientôt.